Je m'appelle Damien, j'avais besoin de faire évoluer mes compétences pour optimiser ma performance et mon efficacité dans mes missions quotidiennes. Je suis allé sur le site Ségos consulter le programme de la formation que j'avais choisi. Les dates et les lieux correspondaient parfaitement à mon agenda. Je suis aussi allé voir les avis vérifiés et les commentaires des autres stagiaires, ce qui m'a conforté dans mon choix. J'ai appelé un conseiller qui a répondu à mes questions quant au financement de la formation, ce qui m'a permis de valider mon choix. J'ai ensuite reçu mes accès au Learning Hub, j'ai découvert l'ensemble de mon parcours avec des activités à distance et du présentiel. J'ai apprécié que le lieu de la formation soit près de chez moi. C'était une expérience enrichissante, dans un lieu propice à l'apprentissage avec un accueil chaleureux de la part de toute l'équipe. Ce qui m'a le plus marqué chez mon formateur, c'est son expertise, et notamment sa capacité à répondre aux besoins de chacun et d'en faire profiter l'ensemble du groupe. De retour du centre de formation, j'ai poursuivi mon apprentissage grâce à un programme de renforcement, ce qui m'a permis de transposer mes nouvelles compétences dans mes missions quotidiennes. C'était ma première formation avec Segos. c'était une très bonne expérience, avec un accompagnement personnalisé tout au long de mon parcours, et je vais programmer dès maintenant ma prochaine formation avec Segos.